l'importance de regarder dans son rétroviseur avant de changer de fil ou de changer de direction, de mettre son clignotant. Et donc forcément, comme on est exposé à des usagers qui ne sont eux pas motards, difficile de se comprendre. Il appartient donc là en priorité aux motards de bien se positionner, de bien se faire voir aussi les autres usagers et être en capacité d'anticiper